Et ce qui m'a marquée au début, euh, c'est que quand ils ont commencé à parler du confinement en Belgique, euh, alors tout d'abord, j'y croyais pas trop. Et ensuite, je me suis dit que ça allait être très long, que ce serait interminable, etc., que ce serait très dur à supporter. Et en fait, je me suis euh, étonnée euh, de la façon, euh, de la vitesse, pardon, à laquelle je me suis adaptée à cette situation. Euh, je me suis vraiment rendu compte, en en discutant avec plein de monde, qu'on était très flexible et qu'on s'adaptait vraiment vite aux nouvelles euh, situations. C'est la première chose qui m'a vraiment marquée euh, dans ce confinement. Euh, deuxième chose, euh, c'est que j'espère euh, vraiment qu'on en tirera le positif et que quand on pourra de nouveau ressortir, euh, revoir euh, nos amis, nos proches, etc., qu'on aura un regard peut-être plus positif euh, sur toutes les choses qui nous semblaient acquises, aller boire en verre, aller au cinéma, euh, aller au parc, etc., et qu'on appréciera plus euh, la chance qu'on a, qu'on réalisera la chance qu'on a de vivre ça quand on peut le faire. Euh, voilà, donc j'espère qu'on, globalement, on en tirera du positif, mais je pense, je pense qu'on est sur une très bonne voie. Au confinement de mon confinement, j'apprécie de prendre mon temps. Ça peut paraître un peu con, mais c'est un peu confinement. Pour moi, être confiné, c'est surtout plus facile quand on est deux. On s'aime et on se soutient, c'est plus romantique. On partage plein de moments de complicité, remplis de petits rituels quotidiens. Je peux enfin réaliser cette recette ancestrale, transmise par ma grand-mère. Pour passer le temps... J'ai décidé d'attraper tous les Pokémon. Cette fois-ci, c'est la bonne. L'accordéon à la fenêtre est aussi un moyen, tous les vendredis soirs, de pratiquer mes talents musicaux. J'en profite pour remettre de l'ordre dans mon bazar. Et vu le tas de choses que j'ai, j'en ai, ai jusqu'à l'été. C'est l'occasion aussi de faire le point et de se demander qu'est-ce qui est mieux bon pour moi. Pour moi, le confinement, c'est une pause agréable pour repartir de plus belle. Le confinement, c'est tout un art. Au confin de mon confinement, ma mère a décrété une nouvelle règle. Nous ne devrions pas boire d'alcool de la semaine pour ne pas, je cite, devenir alcoolique. L'alcool est donc réservé au samedi, au dimanche et peut-être au vendredi. Nous sommes mercredi. Cela fait trois jours que cette règle a été décidée et ma mère est en train d'essayer de nous convaincre, mon père et moi, de boire une bière avec elle par tous les stratagèmes possibles. Ça promet ce confinement. Au confin de mon confinement, ici c'est Do Patricia, je suis au Bénin. Bon, c'est pas du tout la joie. Et d'abord, on s'ennuie trop. Et pour sortir, euh, tu es obligé de mettre des cache-nez et ça gêne. Bon, pour moi, ça gêne.